Et c'est un peu notre quotidien parce qu'on a tendance à jeter la faute sur d'autres personnes. On a tendance à dire non, c'est toi. Non, tu m'as dit. Non, tu as fait. Sans se rendre compte que oui, même si cette personne a fait, même si elle a peut-être voulu nous influencer, on avait notre, notre rôle à jouer. On aurait pu dire non, on aurait pu faire les choses différemment. Donc, ce message en fait, c'est pour nous dire que faisons attention et apprenons surtout à ne pas juste accuser sans se rendre compte que nous aussi nous avons notre part à jouer nous avons nos choix à faire Oui, J'espère que vous allez bien. Mon nom est Samidji et je veux impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de responsabilité parce que vous savez que dans tout ce que nous faisons, dans tous les choix et toutes nos décisions, que nous soyons le boss ou que nous travaillons en dessous de quelqu'un, nous avons un, un rôle à jouer. Nous avons notre part de responsabilité et quand nous ne prenons pas ça au sérieux, ça engendre des problèmes, des conséquences et ça nous entraîne dans des situations vraiment déplaisantes qu'on aurait pas souhaité alors si vous savez pas moi je suis chrétienne donc je lis ma bible et il y a un passage en moi que j'ai lu dernièrement pas vraiment dernièrement mais c'est une leçon qui m'est revenue en fait et vous savez vous avez peut-être pour ceux qui sont chrétiens vous pouvez lire la livre 90 000 fois mais vous avez tellement de choses à apprendre et moi au en lisant ce passage encore ça m'a fait rire j'ai dit hey, mais maman, si et les choses s'étaient passées différemment Comment est-ce que le monde aurait été aujourd'hui, vous savez Donc, je vais vous amener dans le livre Genèse, chapitre 3, juste pour vous donner euh, un backstory, une image, grosso modo, pour que vous compreniez mieux. Dieu a créé Adam en son image et puis il a créé le monde. Et Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il soit en charge. Il devait prendre soin des animaux, les nourrir, euh, prendre soin aussi des arbres, tout au vraiment être le chef. Et quand Dieu a vu qu'il faisait un bon travail, il a vu qu'il était seul. Et Dieu a donc décidé de l'amener euh, une campagne. Et c'est comme ça que Dieu a formé Ève avec, avec les côtes d'Adam. Et maintenant les deux vivaient dans le jardin. Dieu avec une seule règle. Ils pouvaient tout faire, ils pouvait tout manger, sauf le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Maintenant arrive le serpent qui est aujourd'hui le diable et il commence à manipuler Eve. Vraiment, est-ce que Dieu t'a demandé, ne veut pas manger ce fruit? Et Eve aussi, elle commence à être troublée, troublée. Finalement, elle voit que le fruit est beau. Elle prend, elle mange. Et puis elle part, elle donne à, à, à Adam. Il mange aussi. Finalement, leurs yeux sont ouverts, ils ont la connaissance. Et puis, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Il se cache. Dieu arrive dans le jardin, il appelle Adam, Adam où es-tu? Adam se cache. Il dit j'avais peur parce que je me, je me suis rendu compte que je suis nu et je, je voulais me cacher. Dieu demande mais et que? Comment ça tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit euh, au milieu de, du jardin? Et la réponse d'Adam, il a pris conscience de ce qu'il a fait mais il n'a pas pris sa part de responsabilité. La première des choses qu'il a fait c'est il a jeté la faute sur elle. Il a dit, c'est la femme que tu as mis dans ce jardin ici avec moi qui me l'a donné. Dieu maintenant se tourne vers Ève. Ève, pourquoi est-ce que tu as mangé le fruit? Ève dit, c'est le serpent qui m'a manipulé. Vous voyez, chacun joue le rôle de j'accuse, j'accuse, j'accuse. Mais personne ne dit, non, c'est de ma faute. J'aurais dû ne pas le manger. J'aurais dû rester sur mes conditions. J'aurais dû ne pas les obéir. Parce que oui, Ève aussi, elle... Le, le serpent, comme c'est un manipulateur, il l'a manipulé elle aussi ciel est tombé. On peut dire que ça arrive. Mais Adam, qui lui est le chef, lui qui a été, à qui, qui on a donné la responsabilité de prendre soin, de, de s'assurer que tout marche. Il a cette autorité-là. Donc lui, avec sa confiance et toute l'autorité qu'il avait, il aurait pu questionner. Eve, où est-ce que tu as pris ce fouet Qu'est-ce qui se passe? Et elle aurait dit, j'ai pris le fouillé au milieu euh, de là, mais il aurait dit, mais non, Dieu nous a bien demandé de ne pas manger. Et il aurait, et puis, ça aurait arrêté là, vous savez. Même s'il avait mangé, ça allait être juste être elle. Et puis, Adam peut-être aurait été sauvé. Je ne sais pas, aujourd'hui, on n'aurait pas toutes ces souffrances, tous ces péchés. Honnêtement, je ne sais pas. Mais vous voyez à quel point le fait de ne pas prendre responsabilité, le fait de désobéir, le fait de juste pointer l'autre,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 notre relation, on aurait pu dire non, on aurait pu faire les choses différemment. Bon, ce message, en fait, c'est pour nous dire que faisons attention et apprenons surtout à ne pas juste accuser sans se rendre compte que nous aussi nous avons notre part à jouer, nous avons nos choix à faire, nous avons aussi notre oui, que notre non aussi ou notre oui est aussi importante que l'autre personne. Ne pas juste euh, faire les choses parce qu'il faut les faire ou bien juste parce que, je sais pas, faudrait qu'on apprenne à être responsable, il faut qu'on apprenne à mieux regarder à l'intérieur parce que, si on n'apprend pas de nos erreurs, si on ne prend pas la responsabilité, on n'apprend pas. Ce qui veut dire qu'on n'avance pas, ce qui dit que la probabilité que ces erreurs se reproduisent est 100% probable. Donc, quand on ne prend pas la responsabilité, quand on n'apprend pas à être conscient et à dire que non, ça c'est de ma faute, on n'avance pas, on n'évolue pas, on ne fait pas de meilleurs choix et on reste seulement dans le même trou en faisant les mêmes bêtises. Donc, vraiment, je vous invite. À être plus responsable, à savoir que tout ce que vous faites, il y a une conséquence, vous avez aussi votre part de responsabilité, que ce soit à l'école, que ce soit dans vos, vos études, dans vos travail, que ce soit dans vos relations. Même si l'autre personne va dire que oui, c'est toi, même si toi tu vas dire c'est l'autre personne, il y a un fond quelque part où les deux personnes ont joué quelque chose et. Tant que peut-être tu ne t'assois pas et tu ne regardes pas tes actions, tu ne regardes pas tout ce que tu as eu à faire, comment tout s'est passé et tu n'apprends pas, tu ne vas pas avancer. J'espère que ce message vous touche, j'espère que ce message vous a appris quelque chose. Euh, on a tellement de choses à apprendre et vraiment la responsabilité, c'est important. Et sachez que ce n'est pas parce que vous êtes euh, dans un endroit élevé que vous êtes plus mature, je ne sais pas. De, comment savoir que vous êtes vraiment digne de cette place ou digne de cette position, c'est à quel point vous êtes, vous êtes responsable la responsabilité ce n'est pas juste de déléguer des tâches à d'autres personnes mais c'est aussi de se dire que oui c'est de ma faute d'admettre ses torts, d'admettre ces, ces, ces erreurs, ses fautes et de dire que non, là, je dois apprendre, là, je dois évoluer, là, je dois changer. Donc, euh, j'espère que ce message encourage quelqu'un. Si vous l'avez aimé ce message, donnez-moi un pouce. Aimez cette vidéo, partagez, dites-le-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Et par la grâce de Dieu, on se voit dans ma prochaine vidéo. Au revoir. bye.